Bonjour, moi je m'appelle Samuel Koufignat, chef d'orchestre et directeur de l'association Melting Chord. C'est un orchestre qu'on a créé à l'Université catholique. Il est composé d'étudiants de Lucli, il est composé également de musiciens extérieurs, des amateurs. Et la spécificité, c'est qu'on propose un encadrement, un coaching. On a créé cet ensemble pour permettre à des musiciens amateurs et à des étudiants d'avoir accès à des répétitions d'orchestre dans des conditions les plus optimales de coaching et d'accompagnement de la pratique musicale. Cette année, il y a trois dates. Le 9 décembre, on propose une répétition publique qui aura lieu à la cafétéria sur le campus Saint-Paul. Le 17 février, sur le campus Saint-Paul, il y aura un concert. Et le 7 avril, il y aura un second concert. Les répétitions ont lieu le jeudi soir de 18h30 à 20h30, et ça, c'est chaque semaine. Pour nous suivre, vous avez les réseaux sociaux, vous nous trouverez sur le site du DFH, le département de formation humaine, également un site internet, www.meltingcord.com, où vous pouvez voir les projets de l'association.